Qui est Jésus Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie. Dans Colossiens 1, au verset 15, il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Au verset 19, il est dit que toute plénitude habite en lui. Plénitude, dans une autre version, il est dit que Dieu est plein en Jésus. Alors, que signifie la plénitude de Dieu dans ce texte-là Au verset 20, on a un élément de réponse. Il est dit, en Jésus, tout est réconcilié avec Dieu. On pourrait dire aussi, par Jésus, ça dépend des traductions. Par Jésus, tout est réconcilié avec Dieu. Le schéma dit ceci. Le tout, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui souhaite et qui veut que le tout soit en Jésus. Et c'est par Jésus, c'est-à-dire le sacrifice à la croix du calvaire, le sang qui a coulé à la croix du calvaire, c'est par ce sacrifice-là que tout peut recevoir la paix de Dieu, être en paix avec Dieu. Et le tout, est réconcilié avec Dieu. Le tout, c'est dans le verset 20, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Dans les cieux, il y a plusieurs cieux, c'est pas seulement le ciel terrestre de la terre, c'est aussi euh, les cieux, une dimension spirituelle. En Jésus, tout est réconcilié avec Dieu. En Jésus, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Peut recevoir la paix, la paix parce que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire, parce que Jésus est mort, Jésus a donné son sang. Voilà. Qui est Jésus Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie. Dans Colossiens 1,